À partir du départ à la retraite, on peut recevoir l'avoir vieillesse que l'on a épargné dans la prévoyance professionnelle sous la forme d'une rente mensuelle. Le niveau de la rente dépend d'une part du volume de l'avoir vieillesse épargné, d'autre part du taux de conversion en vigueur au moment du départ à la retraite. Le taux de conversion légal est défini par la politique et indique la part de l'avoir vieillesse épargnée que l'on recevra chaque année. Voici un exemple. Au moment de notre départ à la retraite, nous avons épargné 300 000 francs d'avoir vieillesse. Actuellement, le taux de conversion s'élève à 6,8 6,8 de 300 000 francs correspondent à 20 400 francs. Chaque année, nous recevons donc un total de 20 400 francs de notre caisse de pension. Cela correspond à une rente mensuelle de 1 francs. Le taux de conversion légal n'est toutefois valable que pour la partie obligatoire. C'est le taux de conversion indiqué dans le règlement de la caisse de pension qui est déterminant pour le calcul de la rente. On reçoit la rente mensuelle jusqu'à la fin de sa vie, même si l'avoir vieillesse épargnée a déjà été entièrement versée. Puisque l'espérance de vie en Suisse augmente, cela arrive de plus en plus souvent. Les caisses de pension doivent donc distribuer plus d'argent qu'il n'en a été versé. Cette différence est payée par la génération plus jeune qui travaille encore. Cette redistribution de la jeune génération à la plus ancienne n'est cependant pas prévue dans le système. Des réformes sont donc urgemment nécessaires. Le taux de conversion légale de 6,8% aujourd'hui doit être abaissé. C'est seulement ainsi que le deuxième pilier restera l'ancrage solide de notre prévoyance VIS.